la recherche dans la base de données Criminal Justice Abstract. Dans cette capsule, nous allons voir comment interroger la base de données Criminal Justice Abstract afin de trouver des articles scientifiques en criminologie. Criminal Justice Abstract est une base de données spécialisée qui dépouille entre autres des revues scientifiques, des livres et des magazines ayant pour thème la criminologie et la justice criminelle. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en criminologie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 Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Au besoin, ajoutez ou retirez une boîte de recherche en cliquant ici. Il suffit ensuite d'écrire dans la première boîte chacun des termes de recherche identifiés pour notre premier concept. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts.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 nous allons modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt classé par « Pertinence », laquelle est calculée par la base de données en fonction des termes de recherche que nous avons entrés. La partie droite de l'écran nous présente les documents que nous avons repérés. Voici le titre du document, le nom de ses auteurs, la source d'où il provient et les sujets qui lui ont été attribués. En cliquant sur la loupe, nous avons aussi accès à un résumé du document. Cette icône nous permet de voir rapidement quel type de documents nous avons repéré. On voit ici que notre recherche a repéré plusieurs articles provenant de revues universitaires ainsi que des livres. Puisque nous souhaitons uniquement obtenir des articles scientifiques, nous pouvons affiner nos résultats par type de document grâce au menu de gauche. La case revue universitaire permet de limiter nos résultats aux articles scientifiques. Nous voyons ici que 1542 des résultats que nous avons repérés sont des articles publiés dans des revues universitaires. Notez qu'il est possible de limiter les résultats selon différents critères, notamment la date de publication, le fait que l'article soit publié dans une revue avec comité de lecture, ou encore, par exemple, le la manque de publication. Ici, on voit que la grande majorité des articles scientifiques proposés dans cette base de données sont en anglais. Afin d'obtenir des résultats relativement récents, ajoutons une limite chronologique à nos résultats de recherche en sélectionnant uniquement les documents qui ont été publiés entre 2016 et 2021. Notez qu'il est possible de retirer une limite et de revenir aux résultats initiaux en cliquant sur ces « X ». Nous nous retrouvons donc avec un total de 462 articles scientifiques, publiés entre 2016 et 2021. Ce nombre de résultats est assez typique des recherches par mots-clés. En effet, puisqu'elles cherche dans toute la description d'un document, la recherche par mots-clés repère habituellement beaucoup de documents. Dans plusieurs cas, vous remarquez parmi ces résultats des documents pertinents pour votre sujet. Il peut donc s'agir d'une stratégie de recherche suffisante, surtout si vous avez besoin d'un nombre limité d'articles. Toutefois,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 en consultant l'historique de recherche, qui nous permet de voir chacune des requêtes effectuées depuis le début de cette capsule. La requête S1 correspond à notre première requête, alors que la requête S2 correspond à la requête à laquelle nous avons appliqué la limite chronologique et la limite par type de document. Revenons donc à la requête S1 en cliquant sur « Afficher les résultats ». Cette requête cherche dans toute la description des documents les termes que nous avons entrés. Allons donc voir quels sont les mots utilisés pour décrire ces documents. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone « Sujet » de chacun des documents tels que nous la voyons à l'écran. Toutefois, il est beaucoup plus efficace d'aller dans le menu de gauche et de consulter la zone « Sujet ».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 On trouve ce sujet dans 745 documents. Cette exploration nous permet aussi d'identifier de nouveaux termes de recherche auxquels nous n'avions pas pensé et qui sont utilisés dans cette base de données comme sujet. C'est le cas entre autres des termes « intimate partner violence » et si nous descendons un peu plus bas, du terme « wife abuse ».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 Il ne nous reste alors qu'à indiquer que nous souhaitons que ces termes de recherche apparaissent dans les champs « sujets » pour chacun des concepts, et à cliquer sur « Rechercher ». Affinons ensuite notre recherche pour ne cibler que les revues universitaires publiées entre 2016 et 2021. Nous pouvons également limiter les résultats en espagnol en appliquant une limite par langue pour ne sélectionner que les documents en français et en anglais. Nous obtenons ainsi 36 résultats correspondant à notre recherche par sujet. C'est beaucoup moins que ce que nous avions obtenu avec notre recherche par mots-clés. De plus, les résultats ciblent beaucoup plus précisément notre intérêt. Il ne nous reste, ne nous reste alors qu'à sélectionner les plus intéressants pour notre recherche. Lorsque vous souhaitez accéder au texte de l'article, vous devez cliquer sur le bouton « Obtenir » pour savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal. Vous serez alors dirigé sur la notice du document dans l'outil de recherche SOFIA. Vous trouverez sur la page les options d'accès au document. Lorsque celui-ci est disponible en ligne, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Voir le texte intégral » pour y accéder.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 Par exemple, vous pouvez citer facilement un document que vous avez repéré en cliquant sur le titre du document, puis en sélectionnant la fonction « Citer » située dans le menu de droite. Afin de respecter les normes demandées par l'École de criminologie, choisissez la référence en format APA. Revenons à notre liste de résultats. En cliquant sur les petits dossiers bleus, vous pouvez sélectionner plusieurs documents qui sont ensuite ajoutés à un dossier temporaire. En accédant à ce dossier, vous voyez la liste des documents que vous avez sélectionnés. Il vous est alors possible d'en imprimer la sélection, de l'envoyer par courriel ou encore de l'exporter dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote. Sachez qu'il vous est possible d'obtenir un compte EBSCO gratuit en cliquant ici. Le fait d'avoir un compte vous permet entre autres de conserver la description des documents que vous avez ajoutés à votre dossier, d'enregistrer les requêtes que vous avez créées et de créer des alertes afin d'être informé par courriel lorsque des nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés à la base de données. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Criminal Justice Abstract, N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Bonne recherche!